Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors, vous êtes dans la section marketing de mon blog, dans la section dans laquelle je partage avec vous depuis plusieurs années les techniques de vente efficaces et simples pour les PME. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de difficile à obtenir en marketing, c'est la fidélisation des clients. Comment s'arranger pour que vos clients reviennent acheter encore et encore Alors, que vous soyez débutant en affaires ou bien que vous soyez dans les affaires depuis une dizaine d'années, obtenir des clients et les maintenir est quelque chose de difficile. C'est une lutte qui est pénible. Surtout quand il y a la crise économique dans votre zone géographique, les clients deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Et donc les fidéliser, c'est quelque chose qui viendra vous soulager dans les moments difficiles. Avoir des clients fidèles, cela va réduire votre pression commerciale. Vous-même, vous serez beaucoup plus détendu de savoir que de l'argent rentre régulièrement avec moins d'efforts au niveau marketing, au niveau commerce. Avec une petite base de clients réguliers, vous pouvez vivre aisément de votre business comme un salarié avec la même sérénité, avec la même sécurité de revenus qu'un agent de la fonction publique ou bien celle d'un cadre d'une multinationale. Alors, comment les fidéliser C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, il vous faut établir ce qu'on appelle un programme de, de fidélisation. Le but d'un programme de fidélisation, c'est de vous assurer de, que votre client reviendra acheter encore chez vous. Pendant la durée la plus longue possible, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire toute la vie. Comment on arrive à rendre quelqu'un fidèle Alors c'est simple, on ne va pas se casser la tête, on va tricher sur celui qui a potentiellement le plus grand nombre de fidèles au monde, Dieu. On va tricher Dieu. On va tricher ses méthodes et vous allez faire en sorte que votre programme de fidélisation commerciale ré, respecte ces trois principes sacrés. Et derrière chacun de ces trois principes, je vais vous donner une technique marketing simple à appliquer dans votre programme de fidélisation. Alors, le premier principe, c'est de tenir votre promesse de vente. C'est primordial. Quand quelqu'un achète votre produit, il s'attend à recevoir les bénéfices que vous avez vantés dans votre publicité ou dans votre communication. C'est ce que Dieu utilise avec les croyants pour obtenir ce qu'on appelle la fidélité. Comme les gens le disent dans les textes sacrés, c'est un Dieu qui tient toujours ses promesses. C'est un principe auquel l'être humain est très sensible et très attaché. Si vous êtes un commerçant, apprenez à tenir vos promesses de vente. Si votre client n'a pas ça, ou bien il n'a plus ça, en achetant votre produit, votre client ne restera plus chez vous. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je recommande d'intégrer dans votre programme de fidélisation une technique d'évaluation de la qualité de votre service. C'est une technique simple pour vous assurer qu'en tant que patron d'entreprise, que vous tenez votre promesse de vente vis-à-vis -vis de vos clients. Vous pouvez, par exemple, établir une fiche d'évaluation de votre prestation de service que le client va remplir à la sortie, par exemple, de votre établissement commercial, comme ce qu'on voit dans les grands hôtels de luxe. Ou bien, vous pouvez tout simplement demander son avis client par téléphone, comme on voit dans certaines compagnies que je ne citerai pas. En tout cas, utilisez toutes les techniques pour pouvoir avoir un retour client. Cela va démontrer à vos clients que vous, recherchez, vous cherchez à améliorer vos services pour lui. Ça, c'est de un. De deux, cela va démontrer aux clients que vous cherchez aussi à évoluer et que surtout, votre produit sera bien meilleur si jamais il reste avec vous. Le deuxième principe à respecter pour rendre votre client fidèle, c'est de donner au client le statut de privilégié. Le privilège. Le client devient fidèle quand il sent qu'il est important à vos yeux. Quand il sent qu'il compte pour vous. Il préfère rester chez vous parce que vous lui avez montré que sa fidélité a du prix chez vous. Là aussi, c'est un principe divin. Dès qu'on accepte, par exemple, de se convertir ou bien de suivre le Dieu unique, on obtient automatiquement ce qu'on appelle un statut de privilégié. Pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, la Bible va vous dire qu'on euh, va vous appeler maintenant enfant de Dieu. Et ça, ça plaît énormément aux clients qui vous a fait confiance. C'est pourquoi, sur le plan commercial, je vous recommande d'établir des cas de privilèges ou bien des privilèges pour vos clients. C'est une technique simple mais qui est très, très, très efficace. Vous avez, par exemple, de, dans les cartes de privilèges, vous avez les cartes de fidélité. Vous avez, par exemple, les cartes de bons de réduction. Vous pouvez aussi offrir euh, des cartes cadeaux à l'occasion de certaines fêtes. Pour ceux qui sont croyants, euh, vous pouvez obtenir des grâces et des bénédictions. C'est ça le statut de privilégié d'enfant de Dieu. Et ça, ça vous donne envie de demeurer chez Dieu et c'est pareil en commerce. Donc, accordez des privilèges à vos clients pour leur donner envie de rester chez vous. Enfin, le troisième principe à respecter et à intégrer dans votre programme de fidélisation, c'est ce qu'on appelle le juste conseil. C'est quoi, quoi le juste conseil Il s'agit en fait d'ajouter de la valeur au produit, au service que vous vendez déjà au client. Alors, je m'explique. Il faut savoir que le dicton qui dit que « un problème ne vient jamais seul » se présente souvent en commerce. C'est-à-dire que votre client, au moment où il vient acheter votre produit pour régler votre problème, il a un autre problème qui survient également. Et donc, en lui trouvant une solution à ce nouveau problème, vous ajoutez ainsi de la valeur à votre produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement D'abord, vous devez rechercher avec objectivité les problèmes qui surviennent généralement juste après, euh, juste après ceux pour lesquels votre client est venu acheter votre produit ou votre service. Ensuite, il faut recommander les produits et les services supplémentaires à acheter par le client. C'est par exemple ce qui se passe quand vous achetez, par exemple, un appareil électroménager qui est coûteux. Et tout de suite après, le même vendeur vous propose un onduleur pour protéger cet appareil. Ça fait plaisir au client de voir que vous vous souciez de lui au point d'anticiper sur ses futurs besoins. Mais attention, là, il ne faut pas que les, besoins, il faut que les besoins soient réels. Il ne faut pas faire acheter n'importe quoi aussi au client. Là, ça va créer l'effet contraire. Ça va détruire complètement la confiance qu'il a en vous. Donc ce système d'ajout de valeur, on peut également, ça peut également être automatisé si vous avez un site de vente en ligne, avec ce qu'on appelle des cookies informatiques ou des scripts PHP de suivi statistique. C'est en fait, c'est exactement ce que vous voyez quand vous achetez un produit en ligne et qu'on vous propose tout juste après d'autres produits dans la catégorie les clients, par exemple, les clients ayant acheté cet article ont également acheté ça ou bien encore les clients ayant consulté cet article ont également acheté tel, tel, tel produit. Il y a également d'autres techniques très, très, très efficaces pour fidéliser, mais on ne peut pas tout voir. Ce que je vous ai donné, ça, c'est l'essentiel. Tant que vous respectez les trois principes, vous pouvez utiliser toutes les techniques de fidélisation possibles. Alors, je rappelle ces trois principes pour fidéliser vos clients. On a d'abord le respect de la tenue des promesses de vente. On a le don au client du statut de privilégié. Et puis, on a le juste conseil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je termine en disant à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois, notamment euh, en ce qui concerne la section marketing, que si vous voulez éliminer les éventuelles zones d'ombre, pour mieux comprendre et pour appliquer mes conseils de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site internet qui s'affiche à l'écran, dans la section marketing de préférence, ou bien ma page Facebook ou bien ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir automatiquement toutes les formations de marketing fondamentales, notamment... Les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager et de laisser un petit pouce bleu d'encouragement, un j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.